Mon cœur unifié m'a parlé, ce qui se passe, comme je l'avais un petit peu expliqué avant que ça n'arrive, à partir du moment où la Terre a ascensionné, au niveau de tout ce qui se passe ici en 3D, et de tous les liens que ça a dans toutes les dimensions, il y a réajustement ici. Et maintenant, pour tout. Donc, on entre dans un face-à-face -face qui peut avoir des aspects chaotiques et qui pourra encore prendre quelques formes d'accès euh, pour certains. Donc, chacun a une ligne de temps. Crée une ligne de temps à chaque instant, hein, choisir sa ligne de temps, même s'il n'en est pas conscient. Donc tout le monde, comme je le disais, ne sera pas soumis euh, au même euh, à la même petite histoire, je dirais, entre guillemets, hein, dans ce qu'on traverse là maintenant et jusqu'à ce qu'on en sorte pour rayonner de toute la splendeur de ce que la création est en train de faire de nous et, et de ce que nous sommes originellement, potentiellement, qui est en train de, j'entends explosion, qui est en train d'exploser à la lumière de toute éternité, de se nettoyer de toutes ces scories. Alors, je ne sais pas où vont euh, aller ceux qui... Euh, choisissent ou choisiront euh, de ne pas choisir ce, cette voie-là qui nous est offerte à tous parce qu'en fait où qu'on soit, quoi que ce soit qu'on vit on est un point zéro chacun à chaque instant depuis qu'on a franchi ce portail qui nous met en connexion en adéquation euh, en communication directe avec le plan de l'éternité alors ça peut paraître assez abstrait comme ça c'est pas forcément facile pour tout le monde d'appréhender ce type de notion, d'idée mais bon, en fait c'est très très concret euh, dans tout ce qui existe de la création la part incarnée 3D que nous connaissons, nous surtout avant tout, hein, dans notre corps charnel, n'est qu'une infime partie, je dis bien, de l'ensemble, dans toutes les fréquences, de tout ce qui existe. Pour moi, chaque fréquence est une dimension. Elles sont toutes en parallèle les unes des autres, si possible, quand tout est en harmonie idéalement. Mais il peut, avoir, il peut y avoir toutes sortes de distorsions. Hein. C'est évident, ce sont des ondes des ondes qui transportent des informations, et c'est ce que nous sommes, même à l'échelle physique, physiologique, charnelle. C'est juste une autre fréquence, tu vois, du même écho de vie. Bon, revenons à ce qui se passe. Donc, ici, nous sommes tous euh, à chaque instant... Euh, à la fois dans l'épreuve, dans l'apprentissage et dans... Euh, dans, dans... C'est l'univers qui nous tend la main à chaque instant et qui nous dit, euh, est-ce que tu me vois enfin Et là, est-ce que tu me vois Est-ce que tu peux enfin communiquer, communiquer avec moi, prendre ma main, la main que je te tends alors ça peut encore paraître très abstrait, pourtant c'est super concret, il n'y a rien de plus concret. C'est cette reconnexion euh, dont il est question crucialement dans tout ce qui se passe. On est chacun amené à, euh, quelles que soient nos connaissances, là d'où on vient, notre parcours, euh, à... Actez à épouser d'accord, la voix du cœur parfait, pur, non éteint. C'est ce que me dit mon, mon cœur, au cœur de mon âme, au cœur de, de la vibration de l'univers dans laquelle je me trouve pour partager ce message. Chacun est amené et à cette occasion, à chaque instant, depuis déjà un peu plus de deux ans et encore pour un peu plus d'un an et demi. Et quel que soit ce qu'on aura à, euh, à faire face, ce à quoi on fait face, ce n'est certainement euh, facile pour personne pour aucun de, de aucun être, aucune créature, aucun individu, parce que oh, oh, tout dépend euh, de toute façon de son de son on va dire de sa préparation, de la préparation qu'il a eue et de l'adéquation qu'il a avec ce qui euh, se passe, qui concerne la voix du cœur, parce que donc rien, je le répète encore une fois, de ce qu'il n'est pas du cœur pur, non éteint, ne pourra se sustenter, subvenir à ses besoins, euh, même se nourrir. Euh, euh, rien ne pourra euh, survivre à ce vers quoi on va. Parce que euh, si nous sommes en phase, comme je disais, avec le plan, les énergies de l'éternité, elles sont là en train de nous tendre la main pour nous dire bon ça y est, tu as compris, est-ce que tu comprends maintenant ce que tu as à faire pour me rejoindre simplement pour te connecter à moi après moi je fais le reste, tu vois après à partir de là on est ensemble, toi et moi on marche ensemble je me permets de parler à la place de l'univers du meilleur de l'univers, de l'éternité sa part d'éternité qui est la plus pure c'est son cœur d'amour pur, rayonnant, vibrant, vivant, depuis toujours pour et pour toujours. Okay et c'est aussi maintenant que ça se passe. Donc, quel que soit ce qu'on qu est amené à vivre, ça vient d'un karma général. Okay on doit subir ce dans quoi on est, qu'on a peut-être ou pas choisi, plus ou moins. Hmm et puis, en tout cas, oui, consciemment ou pas, mais c'est ce, ce que j'allais dire justement, c'est une suite de choix. C'est une suite. C'est la suite de tous les choix qu'on a faits, pour quelque raison que ce soit. À chaque instant, euh, euh, t'es offert euh, le, le, le, le privilège suprémissime de changer d'avis, d'avoir une nouvelle idée, de réfléchir et de penser autrement, donc de désirer autre chose et de changer tes plans. Tu comprends Et aussi de faire les choses aussi correctement et, et, et, et dans la bienveillance et l'amour que possible. Tu vois Tout ça appartient à chacun, à chaque instant. Nous sommes ici dans ce face-à-face -à, -face à être... Euh, comment dire C'est comme une sentence. C'est comme un... C'est une forme de jugement dernier, à mon, à mon, à mon sens, dans, dans, dans ce que je reçois ici. C'est la grande épreuve de l'humanité. On sait qu'elle va en sortir vainqueur. Mais combien d'entre nous Avec quelle souffrance Bon. Mais je suis comme tout le monde. Il a fallu que je sois mise au pied du mur et que je souffre parfois pour... Penser, me mettre à, à réfléchir à certaines choses et à désirer d'autres choses, et à entreprendre autre chose et faire d'autres choix, d'accord Et apprendre donc à gouverner moi-même, mon existence. Et c'est ce que tout le monde est amené à faire. Et ça passe par quoi L'écoute de soi, la reconnaissance de soi, l'importance de soi, de la vie, de ce cadeau de la vie dans ce corps charnel, comme ce qu'il y a de plus sacré, comme une lumière pure d'amour qui nous permet d'animer et d'exister euh, euh, dans, dans un corps charnel qui nous permet tant de choses, infiniment. Je reviens ici, on est donc dans la matière dure ici, et donc on est dans le frontal. Tout le monde est amené à être dans son propre frontal, là où il est, à son échelle. Tu comprends C'est ça, voilà. Et c'est plus ou moins dur. Eh oui. Parce que comme je te dis, on n'a pas tous du tout la même ligne de temps. Certains vivront des événements extrêmement, euh, voilà, lourds, et d'autres pendant ce temps-là en parallèle, comme je l'ai toujours dit depuis le début. Ont compris certaines choses mettent un autre état d'esprit en œuvre véritablement et et et c'est c'est c'est même si ça ne se voit pas si ça ne s'entend pas et eh bien c'est tout un autre monde ce nouveau monde qui existe maintenant par chacun de ces êtres qui a mis en œuvre sa souveraineté progressivement hein on en est tous mais l'important c'est d'être sur cette voie de la reconnaissance de soi du cœur que c'est à soi même de se gouverner, que c'est pas à quelqu'un d'autre de le faire que c'est que c'est un, un véritable blasphème devant la loi éternelle et que de décider à la place de quelqu'un d'autre et que de remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, pour quelque raison que ce soit. A-t-il un diplôme, euh, une forme d'autorité Mais enfin, l'autorité suprême, c'est toi et l'univers. L'univers et toi. La grande création, le grand créateur et toi. En face à face. Et c'est ça qui se joue. Aujourd'hui et maintenant, c'est une épreuve qui est un cadeau. C'est le plus beau des cadeaux pour s'éveiller chacun là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, chacun choisi pour nous éveiller à ça, parce que chacun de nos choix nous a menés là où on a et là où on va aller. Même s'il y a aussi, et c'est bien entendu, ça ne peut pas être autrement, tout ce qui est plus petit n'existe énergétiquement et à toute échelle matérielle de matérialisation que parce qu'il y a des énergies plus grandes d'accord qui, qui, qui lui permettent d'exister donc il y a un collectif voilà il faut faire avec mais même dans ce collectif et il est riche d'enseignements, on peut chacun trouver le moyen de créer une ligne de temps qui nous convienne bien mieux que celle qu'on voudrait ou qu'on aurait voulu nous imposer jusqu'ici L'inacceptable, c'est à toi de ne pas l'accepter, à chacun. D'accord Donc c'est vraiment l'ère de la, de la grande remise en question, euh, de l'état d'esprit, des racines qui ont fondé l'état d'esprit que chacun a, de chaque choix que chacun a fait jusqu'ici, de ce qu'il a amené là où il est, là maintenant. Et de là où ça lui mène, en culbute, hein, parce qu'il y a une mécanique. Ah oui, on est dans une matérialité, donc c'est assez lourd, assez lourd pour tout le monde. Peu importe ton niveau spirituel, tu es dans la matérialité lourde. Enfin lourde, ouais, c'est central quoi, il y a beaucoup plus lourd, hein. évidemment, on le sait. Plus lourd et plus lent. Et, euh, et tout Tous tout, tout, tout, tout, tout les niveaux de d'incarnation de, de, de, existent, c'est infini. Donc ici, ce qui se passe, c'est une espèce de nettoyage forcé, une purification forcée de l'intérieur et ça n'épargnera rien, même pas le génome. Hein Je disais d'un côté, il y a ceux qui veulent le, le transformer en OGM <rire> et de l'autre, il y a des forces... Euh, euh, euh, la vastitude, la, la, la toute-puissance des forces de la création qui est en train pour ceux qui le souhaitent, ceux qui accrochent le wagon, simplement en alignement de demander, demander, souhaiter, désirer de tout son cœur recevoir justement eh bien cette réparation de son génome consolidation euh, santé pleine totale enfin à chacun de mettre ses mots et ses concepts tu vois parce que c'est là que le choix des mots est super important est-ce que tu demandes est-ce que tu as compris qu'il faut demander déjà hein <rire> est-ce que tu as compris comment tu peux demander pour que ce soit très puissant très précis et est-ce que tu Prends bien le temps de bien choisir les mots que tu utilises pour demander. Donc voilà, ici on est dans une traversée d'un point zéro. On est vraiment au zéro absolu dans notre à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pour ça qu'on est euh, justement aussi, qu'on peut même s'il y a le chaos, même s'il y a des choses horribles, etc. Euh, le pire et le meilleur, qu'on peut quand même mettre en en Relation directe avec le plan de l'éternité et c'est là qu'une main nous est tendue pour le meilleur pour tous ceux qui le veulent ok mais c'est une main qui euh, euh, elle est brûlante c'est un feu ardent qui euh, euh, vient au cœur de la matière nous demander de faire un choix nous appeler à elle ou de choisir ou sinon ou sinon choisir le nom de elle pas elle tu vois alors là, c'est autre chose. Là, j'en parle pas parce que je m'intéresse m'intéresse pas. C'est pas, c'est pas ma voie, c'est pas mon chemin, c'est pas mon centre d'intérêt. Je ne pourrais en parler que superficiellement. Euh, si on veut, c'est l'inverse du meilleur, mais voilà, c'est le meilleur qui m'intéresse. Et que euh, euh, j en, j en, mon, mon, mon cœur est dans l'élan d'explorer, hein, un pas après l'autre, un, un, un petit pas après l'autre. Donc ici, ce qui se passe, qu'on me dit, et je le répète, parce que je l'avais déjà dit avant, mais là ça fait un petit résumé sur les choses, et puis c'est pas plus mal euh, au, à l'heure euh, où nous nous trouvons dans ces événements, que il n'y a que ce qui est du cœur pur qui peut, su, euh, qui, qui va pouvoir euh, euh, surmonter glorieusement l'épreuve ce qui, les épreuves qui lui sont tendues d'accord voilà c'est le cœur qui t'appelle c'est le cœur qui t'a fabriqué tu es un cœur et si tu ne reconnais pas ce que tu es tu ne vas pas pouvoir survivre à euh, euh, au plan de l'éternité qui s'impose à nous tu vois si on peut comprendre même moi je sais pas si je comprends je ne comprends que jusqu'à un certain point c'est évident euh, j'ai des images j'ai plein plein plein plein d'infos c'est tellement dense que bon voilà c'est déjà en plus tout un truc de euh, trouver le fil conducteur avec des mots pour transmettre quelque chose essayer de transmettre quelque chose de tout ce que je reçois de la compréhension de ce que je reçois aussi, l'interprétation que j'en fais donc ici euh, chacun est amené à comprendre que la seule issue pour se sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, si on continue dans d'une cer certaine façon, à penser à agir d'une certaine manière, et je parle ici très globalement, hein, euh, que ça ne se rapporte pas à des propagandes de ci ou de ça, on va pas faire de parenthèse là-dessus, tout ce qui n'est pas du cœur ne va pas résister. Ça va s'auto-détruire. Tout ce qui n'aura pas trouvé la voie du cœur avant euh, une éventuelle euh, impasse plus dure dans sa ligne, dans la ligne de temps qu'il a choisie, eh bien voilà, euh, euh, ratera ce coche-là et peut-être sera complètement réinitialisé dans ce que j'appelle le maelstrom originel et là c'est une, une forme de compost tu vois, c'est la nourriture pour euh, c'est la nourriture pour les étoiles quoi pour les, pour les futures âmes pour les futures âmes esprit esprit-âme si tu veux voilà donc euh... Donc voilà, euh, j'espère que le message est passé, euh, j'espère que j'ai été assez clair. Voilà, je vous embrasse tous, je vous aime très fort. Soyez donc, euh, n'ayez pas peur, soyez courageux, faites ce que vous avez à faire. Et euh, c'est le plus simple, c'est le, le moins cher, c'est le plus accessible, c'est simplement réécouter son cœur. Se relier, mais à la part, la meilleure de son cœur, à la part pure de son cœur. hein Celle qui est authentique, qui ne nous ment pas, hein dans laquelle on se reconnaît, qui nous apporte la joie, la santé, le rayonnement depuis l'intérieur, et qui nous rend beau, enfin tu vois le truc quoi, ce truc magique là, que nous sommes. Et est-ce que c'est éteint depuis trop longtemps Mais peu importe il n'y a pas de trop Jusqu'à la dernière seconde, tu peux choisir et réussir à l'allumer. C'est juste ça qu'on te demande. Au minimum, ça qu'on te demande. Tu vois Te reconnecter à ton cœur. Voilà. Et, et euh, euh, cette occasion va être donnée à chacun. Voilà, jusque encore un an et demi, un truc comme ça. Je ne sais pas jusqu'à ce que ça nous mène. On est euh, 2022... 2023, la mi-2023. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, euh, ni d'ici là, ni à partir de ce moment-là. Mais euh, l'année et demie que nous allons traverser va être euh, finalement déterminante pour chacun. Voilà. Donc, c'est là vraiment, c'est le, le dernier... Euh, on va dire c'est le dernier euh, grand couloir pour chacun et euh, je voudrais vous donner à chacun beaucoup beaucoup de courage c'est là vraiment qu'il est question d'avoir la foi de comprendre que être droit c'est en fait euh, euh, se réconcilier avec son cœur en toute chose à chaque instant et marcher dans les pas de cette réconciliation d'avec son cœur pur et vrai, voilà et qu'en faisant cela mais aussi, bien sûr, si tu as quelques techniques en plus connaissances, n'hésite pas à aller voir sur mon blog c'est du B à B, tu peux faire beaucoup mieux que simplement tirer ton épingle du jeu. Enfin, comment dire? Oui, parce que là il s'agit de sortir du jeu, c'est fini le jeu. Le jeu va être brûlé. Tous les jeux vont être brûlés. Comment te dire ça? C'est le nous, seulement le nous, c'est le cœur unifié seulement qui va ressuscité, on me dit, qui va pouvoir ressusciter à tout ça. Voilà, ça c'est une certitude. Euh, donc, euh, très chers anges, très, très chers petits oiseaux de mon cœur, de maman, je veux te dire ceci, courage, n'aie pas peur, et la foi, euh, utilise ton alignement au cœur, et dans la foi, et dans l'action de demander ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir réaliser tout ce qui est possible comme miracle. Ok Tout dépend de ton nettoyage, du blanchiment de ton âme. Tout ça, c'est un B.A.B.A. Mais je vais vraiment euh, me consacrer là cette année à vous donner le B.A.B.A de ce que j'ai... Je comprends jusqu'à présent et pourquoi je le comprends comme je le comprends concernant l'âme et voilà, et comment euh, être euh, le seul pilote euh, aux commandes de notre chacun, de notre propre vaisseau d'amour et de lumière. Voilà. Gros bisous. Donc euh, voilà, c'est l'occasion pour chacun, étant donné là où nous sommes, et de toute façon, c'est comme, euh, c'est bizarre, on me dit, c'est comme se laver les dents. Il y a tout ce qui est indésirable qui ne pourra pas rester et pour que ce qui existe puisse être pérennisé dans le meilleur, par le meilleur, pour le meilleur. Voilà, voilà, tout simplement. En résumé, il s'agit d'apprendre à devenir compatible, et là ici les choses se précipitent un petit peu, on est en butée au niveau du timing général, en fait, euh, où on se rend compte, puisqu'on est au point zéro de l'absolu, dans l'ensemble de là où nous nous trouverons, qu Il n'y a pas de temps là pour l'instant, le temps le temps n'existe plus, on est en connexion avec tout, avec le passé, le présent, enfin, toutes les dimensions en même temps et le temps de l'éternité. Il s'agit de quoi donc ici Qu'est-ce qui se passe pour nous très très concrètement dans le meilleur ou dans le pire, dans ce qu'on traverse C'est est-ce que l'éternel nous dit, l'éternité nous dit de toutes les manières et de toutes les façons Est-ce que tu vas enfin comprendre qu'en étant en accord qu'en choisissant d'être en accord avec ton cœur véritable et pur en tout dans tes pensées, dans tes actions, dans tes paroles, à chaque instant, et de rayonner cette joie là? Est ce que tu acceptes de reconnaître que ça c'est possible, que ça ça existe, et d'exister là-dedans, parce que hors de ça tu n'es plus tu n'es pas compatible avec moi? Donc, euh, ce sont les derniers balbutiements d'apprentissage avant le, un, une forme de grand saut dans toutes les dimensions. Ici aussi, en 3D. Dans un an et demi. D'une certaine manière, oui. C'est ce qu'on me dit en tout cas. C'est ce que je reçois. Un an et demi, paf, je vois une lumière. Je vois une lumière fulgurante qui s'éclaire euh, dans un an et demi comme un immense passage où... Euh, J'entends ceux qui choisissent la voie de la du cœur vivront en paix, librement, euh, euh, dans leur conscience souveraine, dans l'unité de l'amour des peuples et le respect commun de chacun. Voilà, à l'unisson. Et puis le reste, on me dit. et puis, et puis les autres. Et il n'y aura pas fort de communion entre euh, entre, entre entre eux. Euh, on me parle de cité, Babylone. Euh, ce qui est noir, voilà, restera noir, euh, aux confins du noir, on me dit, et sera précipité dans le néant des flammes infernales. Wow, ok, voilà. Euh, je, je, je te donne tout en direct. <rire> voilà, c'est le message. Merci de ton écoute. Et puisque justement nous sommes dans, dans ce entrée, et pour un instant, c'est juste une porte, juste une fenêtre, ça représente énormément, parce que ceux qui ne pourront pas rester dans cette fenêtre, c'est ça, par ça que je termine, il s'agit de rester dans cette fenêtre d'espace-temps, dans le cœur par le cœur pour le cœur, dans l'amour par l'amour pour l'amour, dans la douceur par la douceur pour la douceur, dans le meilleur par le meilleur pour le meilleur. Dans cette traversée, pourront rester, quel que soit ce qui va leur arriver, Pourront rester dans cette dimension où tout est possible. Il n'y a que là que tout est possible. Tous ceux qui vont sortir et re-rentrer dans la boucle du temps et du karma devront refaire une boucle complète. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Mais alors, tout commence trop, tout, tout commence là, à, à, à, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler avec une perfection. Et c'est pas de la réflexion de ma part, c'est du direct. Je reçois les infos directes. Et je les enregistre en direct, là, tu vois Voilà. Je <rire> n'ai pas le temps de comprendre que j'enregistre. Voilà. Donc, euh... est-ce que c'est clair euh, Il s'agit d'apprendre à être compatible avec le meilleur du plan de l'éternité parce que l'occasion nous est donnée d'y rester. Pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ceux que ça intéresse. Pour tous les autres, ils repos, ils re... Sauf ce... le pire de ce qu'il y a. Euh, qui, qui, qui... En fait, non, c'est ça. Tout ce qui ne va pas va être nettoyé, totalement nettoyé, brûlé, comme je, je le, disais le message je le disais précédemment. Et donc ce sera comme un redémarrage à zéro, un nouveau timing de karma pour tous ceux euh, qui euh, n'auront pas été brûlés, mais qui ne, ne, ne pourront pas non plus rester sur ce temps de l'éternité. Voilà, mais ce sera euh, un redémarrage à zéro, zéro, zéro quoi. Voilà. Mais totalement nettoyé, totalement repurifié. Voilà. Ok. Merci de ton écoute. Si, à un moment donné, dans un an et demi, à peu près, il se déclenchait quelque chose qui fasse panique générale mondiale comme localement, imaginons euh, beaucoup de bruit dans tous les sens, des explosions un petit peu dans tous les sens. Euh, peut-être une obscurité euh, anormale euh, qui durerait trop longtemps, trop épaisse, je ne sais pas, qui ne se dissiperait pas comme elle le devrait. Euh, des tas de choses qui se passeraient dans le ciel, euh, peut-être des images, peut-être en vrai, bon... Un ensemble de phénomènes de ce genre, qui, avec des sirènes partout, des alertes, et aussi sur ton téléphone, euh, le, le, si encore ça fonctionne à ce moment-là, les autorités qui te disent rendez-vous dans la rue, il y a des cars, il y a, euh, voilà, euh, euh, suivez, euh, suivez les cars, montez dans les bus, montez dans les trains, etc. Voilà, alors. Si ce genre de cas de figure arrive pour quelque raison que ce soit, à un moment donné, l'important c'est de ne pas céder à la panique, de rentrer chez soi ou de rester chez soi et pendant tout le temps que cette situation de chaos durera, si possible. Voilà. Et faire en sorte aussi de penser qu'ils peuvent aussi venir chercher les gens de force chez eux. Ça peut arriver, on peut imaginer ce genre de choses. Donc, pense à un endroit où tu pourrais te réfugier chez toi, où tu pourrais te cacher, éventuellement, voilà. Euh, à un moment donné où tu les entends arriver, euh, voilà. Tu auras beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de, beaucoup de panique dans tous les sens. L'important, c'est de ne pas suivre les autorités parce que tout est fait d'une manière ou d'une autre à nous guider à faire un peu tout et n'importe quoi ce qu'ils nous demandent de faire. Et ça va être là l'instant clé, terminal, où il ne faudra pas faire la bêtise de les suivre. Voilà. Et plus nous serons nombreux à être informés et prévenus, et moins nous serons nombreux à descendre sous terre. Voilà. Et c'est ça qui importe. Parce que quel que soit le cœur, tu seras sauvé si tu es dans le cœur. Mais ça ne t'empêchera pas de descendre sous terre si toi tu décides de descendre sous terre ou si on t'y emmène de force, tu comprends Bon, toutes les cas de figure peuvent arriver. Alors, tu peux faire confiance à ton alignement pour, euh, en connaissance de cause, face à de tels événements, demander dès maintenant dès maintenant, à ce que ça n'arrive pas justement. Alors ça n'arrivera pas. D'accord C'est clair, c'est net. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et même ceux qui descendent, qui, qui, qui, qui, qui, qui sont dans le cœur, euh, ma foi, ça ne les empêchera pas de vivre les horreurs qui sont prévues pour eux euh, en dessous, dans cette vie du dessous, du, du, dans cette vie souterraine. Hein, voilà. euh, et ça ne les empêchera pas d'être sauvés en tant qu'être tout entier, âme et être et esprit. Voilà. Mais ça ne les empêchera pas d'endurer ce qu'ils auront à endurer euh, au en disant, de vivre ce qui se passera en, en dessous, quoi. Voilà. Ouais. Quoi que ce soit. Ça, il y aura le feu avant, et ça, ce sera le dernier, un, un, un dernier signal, une espèce de fin de ce chaos qui va être mis en œuvre. Ok. Donc ce sera cet éclair-là, euh, cette, euh, cette émission de fréquence qui va tous nous atteindre sera comme un point final à ces événements chaotiques euh, Ok, où tous seront alors sous terre, où ce seront alors à ce moment-là les derniers instants pour les amener sous terre le maximum. Voilà. Donc... Euh, Préparez-vous, faites-vous discret, euh, préparez l'autonomie, le sac minimum sur vous, qui vous permet de survivre dans toutes les circonstances, les tenues adéquates. Et voilà, euh, autonomie à tous les niveaux, hein, au niveau de votre habitation, de votre lieu de vie, mais aussi si vous devez vous déplacer. On ne sait jamais, je crois qu'on sera très très très nombreux à se déplacer, pour une raison ou pour une autre, voilà.